Dans un cours précédent, je vous demandais d'établir de, un programme, de créer un programme qui permettrait de jouer au lancer de tarte à la crème sur une cible. Je vous rappelle plus ou moins l'énoncé, nous avons un lanceur de tarte à la crème, une cible située à une certaine distance, et nous devons régler le lanceur, c'est-à-dire la vitesse de lancement et l'angle de lancement, pour que la tarte à la crème arrive sur la cible avec une certaine tolérance. Et ici, j'ai une tolérance que j'ai fixée à 5% de marge donc d'incertitude sur la position finale de la tarte. Je ne vous montrerai pas le programme tel qu'il est réalisé ici. Il y a d'autres versions possibles, hein, donc ce n'est pas euh, obligatoire de travailler comme je l'ai fait. Mais le programme ici fonctionne et je vais vous montrer le principe. Donc, je lance le programme que j'ai appelé « et c'est parti. Le programme me demande donc la vitesse de lancement. Imaginons que je dise que la vitesse est de 15 mètres par seconde. Il me demande l'angle de tir exprimé en degrés, et donc je vais indiquer 60 degrés par exemple, et disons que la cible se trouve à 15 mètres. Voilà, ici, j'ai fait en sorte que le programme annonce les différentes valeurs de temps, de position selon X et de position selon Y, tous les dixièmes de seconde. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de faire durer un peu le suspense. Alors, ici, le programme m'annonce finalement que je suis arrivé à 20 mètres 25 et quelque chose, donc j'ai dépassé la cible de plus de 5,25 mètres. 25. Les valeurs 15 mètres par seconde, 60 degrés et distance à la cible 15 mètres ne sont pas correctes pour arriver sur la cible. Je recommence. Cette fois-ci, puisque j'ai dépassé la cible, je vais peut-être mettre une vitesse inférieure. Donc, au lieu de 15 mètres par seconde, j'indique 12 mètres par seconde, je ne change pas la vitesse je ne change pardon, pas l'angle de tir et la distance à la cible. Je conserve 15 mètres. Et cette fois-ci, le programme m'annonce que je suis arrivé à 13,20 mètres, c'est-à-dire avant la cible. Je refais un troisième essai. Donc cette fois-ci, je garde la vitesse de 12 mètres par seconde, mais je vais tirer à 45 degrés au lieu de 60 et la distance à la cible est toujours de 15 mètres. Et cette fois-ci, j'y suis. Le programme m'annonce que j'ai réussi mon tir, puisque le projectile est arrivé au sol à 15 mètres 27 c'est-à-dire euh, clairement dans la zone de tolérance de 5%, qui est fixée donc à 0,75 mètres, 15% de pardon, 5% de 15 mètres. Voilà. Donc, le canevas du programme, vous pouvez le deviner en arrière-plan. Je ne vous montre pas ce programme à vous maintenant de l'écrire entièrement. Bon travail